Maintenant, Ils ont demandé à Dieu, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous écoutes, fais quelque chose. Les hommes n'arrêtent pas de se moquer de nous, fais quelque chose. Dieu, touché par leurs demandes, exauça leurs vœux et les rendit invisibles. C'est ainsi les hommes ne voient plus les djinns. Fanzaba, elle, se posait la question. Est-ce que le monde des esprits existe Est-ce que les djinns existent Le monde des esprits, le monde des djinns, la fascine. en même temps. Je ne Le monde des l'a fasciné, en même temps lui fait ses peurs. c'est quoi? des histoires, ça tu es libre. Il se a. et c'est le Je m'appelle Fanzaba et je me pose plein de questions sur les jeans. Est-ce qu'ils existent Oui. Est-ce qu'on peut les voir Non. Est-ce qu'on peut les entendre Non. Oui. Est-ce qu'on peut les toucher Non. non. Peut-être. Je me pose plein de questions. l'une de mes camarades, elle a fait une crise. I okay. Wow, wow. Personne ne comprenait ce qu'elle disait. Certains de mes camarades disent qu'elle a fait une crise de djinn. Vous savez ce que c'est qu'une crise de djinn Une crise de djinn, c'est quand un esprit rentre dans ta tête et dans ton corps pour te posséder. Vous savez, quand elle a fait sa crise, elle m'a regardé. Elle m'a bloqué. Et m'a dit, ils vont venir te chercher. Nous t'attendons. J'avais peur. J'avais tellement peur. Mais je voulais avoir des réponses. Le soir, en rentrant chez moi, vers une heure du matin, je suis sortie dehors pour aller aux toilettes. Et je l'ai vu. Je l'ai vue. mais je pense que c'est juste une illusion. J'étais juste fatiguée. C'est ce que je me dis. Vous savez, aujourd'hui, arrivée au collège, j'ai ouvert mon cahier d'histoire. J'ai trouvé une feuille blanche. C'était écrit « Rends-toi sur les hauteurs de la mangrove de Chirongi, tu trouveras la réponse que tu, à tes questions. Oui, c'était écrit, rends-toi sur les hauteurs de Chirongi. Tu trouveras les réponses à tes questions. Sur les hauteurs de Chirongi, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas Les poteurs de chiron. Qu'est-ce qu'il y a là de Shungi, accompagné de ses amis. Mais ses amis n'étaient pas au courant du projet de Fanzava. Kaila et Faïda et Fanzava allaient juste pique-niquer dans ce formidable endroit qui est le hauteur de Shungi. Au milieu paysage, avec ses grands arbres, c'est Paza. C'est ce un endroit paisible et fantastique une très bonne journée à la fin de la journée au coucher du soleil Fanzara proposa à ses amis Kaila et Faïda de se rendre dans la grotte du Tanimalangi dans la grotte à l'argile blanche ses amis accepta arrivé à la grotte de l'argile blanche à la grotte Quand il rentrait dans la grotte du Dish, à l'intérieur il faisait froid et les parois étaient humides. Quand ça va rentrer à l'intérieur avec ses amis, dès qu'elle touche les parois elle sentit une grotte de frisson. Mais qu ce qui se passe, à l'extérieur, il faisait jour. Comme si c'était le matin. Mais rappelez-vous, quand ils sont arrivés dans la grotte, il faisait nuit. C'était le coucher du soleil. Mais comment se fait-il que maintenant, il fasse jour Manakimiche, vous Van enfin, et ses amis étaient paniqués. Ils voulaient s'enfuir. Ou à Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. Du deux Au moment où ils voulaient partir, ils ont vu quatre étranges personnages. Quatre monstres en face d'eux. C'était quatre jeans. Il y a des là-bas.